Albanique, ou antiluche! Ishoui sa ve luce! Revielon va patejto y ruine ko udilk di souketet! Ko e ujiwa veb di voudimed! Vamo e ina la dai rumkanaf! Bat la dai tir rumkuba! Va e nvo de malsavet viele ujiwa albegantapar ki ren rumkuboza retirabder safa! T'alteon, zopoka alzoblagar genzivoc. Radimeon, te prova tigir. Bata kurba va ekwa kerumkuba tadler. Batlizou va bon tamata asadar a rowit. Radimeon, tu tigir Radime persa, brava mou astol tigir. Kevin Zupocaki, Rucuda nous vulkuna. Fardol, dites-le, batlez-le, zolanide. Va berri, pestoude. Dile, dere, noudol, va ouji, wano bad. Ah. Ah. Mame wavaxa fu tenuer. Varin albapa, varin djumestou. Mame wavaxa tenueter, vieille varin alficha.